Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 288 et qu'est-ce qu'on va faire En prévision des portes ouvertes, de la padaf et des petits cours d'initiation au cuir, il manque des trucs pour m'asseoir, donc on va se faire 3 tabourets avec uniquement du matériel de récupération, c'est parti Je commence donc par tailler dans des restes d'agglos qui nous ont servi à tapisser notre nouvel atelier à 34 cm de large qui sera la future largeur du tabouret, et je coupe les trois assises pour les trois futurs tabourets. Je place ensuite mon guide de coupe à 32 cm, et je vais couper 12 éléments pour les pieds des tabourets, que je vais ensuite couper à 50 cm de haut. J'ai donc 12 morceaux pour les pieds, 3 pour l'assise, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire 3 tabourets, et tout ça avec des restes de bois récupérés ici et là. Pour assembler les pieds, je vais mettre un peu de colle mais surtout des vis, je note donc la largeur des planches d'agglos de 20 mm sur tous les pieds. trois trous par élément de pied que je perce et je vais chanfreiner les douze éléments pour accepter 3 vis par pied et pouvoir positionner les vis dans leurs emplacements ici j'essaye d'optimiser mon temps donc je fais un peu ça à la chaîne et je fais en sorte d'y passer le moins de temps possible En gros, je fabrique deux L avec de la colle et des vis que je vais ensuite assembler l'un avec l'autre pour faire les pieds de mes futurs tabourets. J'utilise toujours mon équerre régla pour marquer les 20 mm de l'épaisseur des pieds sur l'assise pour prépercer les 8 trous par assise pour y accueillir les 8 vis. Le même principe que pour les pieds en fait, mais avec deux vis par côté. Peu de colle tout le long de l'assise, j'essaye de l'ajuster le mieux possible et je visse le tout et on pourrait s'arrêter là. Trois boîtes basiques mais non évidemment on va pas s'arrêter là. D'abord, on va percer des poignées pour les transporter le plus facilement possible. Et là aussi, j'utilise mon écart réglable pour marquer les emplacements des futurs trous. Et là, gros fail, sans m'en apercevoir, je perce exactement là où sont mes vis et je ruine une fraise avant de m'en apercevoir. Je décale un peu les trous et je me relance dans le perçage pour les poignées. pour ensuite utiliser ma scie sauteuse pour relier les trous et faire une poignée intégrée dans mes tabourets. J'ai plus ou moins dans l'idée de faire en sorte qu'ils puissent se ranger les uns sur les autres, mais surtout je veux découper une partie du bas pour faire des pieds et rendre la scie plus stable et pour ça je vais me créer un gabarit. Je me fabrique avec une chute du MDF, que je perce et coupe aux dimensions voulues et que je rectifie à la lime pour avoir le gabarit le plus propre possible. J'ajoute sur les deux côtés deux morceaux de chute de MDF et je vais pouvoir marquer les futurs emplacements des trous dans mes pieds de tabouret. Avant de découper une majorité de matière avec ma scie sauteuse en mode barbare. Le but ici est de virer un maximum de matière pour que la défonceuse ait le moins de travail possible. Et justement, après quelques réglages, on se lance dans le défonçage avec une fraise à copier qui va, comme son nom l'indique, copier la forme de mon gabarit sur le pied de notre tabouret. Dernière étape un peu cradoc, mettre un quart de rond à la défonceuse sur les poignets pour que ce soit plus agréable au toucher, pas indispensable, mais juste bienvenu pour nos mains. Avant de donner un petit coup de ponçage des trois tabourets avec un grain 80, histoire de casser les angles un peu saillants et un côté moins agressif à la surface de la glo. pourrait en finir ici, mais non on va les peindre à la bombe, avec des couleurs franches, ici en commençant par un rouge bien vif. Et peindre son petit frère en bleu. Et enfin le dernier en noir, juste pour pouvoir les différencier les uns des autres. Je pourrais m'arrêter là, mais la surface en aglo est un peu violente pour mes fesses. Je vais essayer de faire trois coussins, je découpe donc des morceaux de 38 cm de large dans un stock de sky qu'on m'a refilé et des côtés d'une dizaine de cm de hauteur. Les trois coussins vont être attachés à l'assise du tabouret avec du scratch, donc je les découpe et les fixe temporairement à la surface avec du double face avant d'aller coudre tout ça en place. Bon je suis toujours pas un master de la couture mais je deviens de moins en moins nul. Après avoir fixé les scratchs, je m'attaque aux trois côtés que je viens coudre. Et bien sûr, les trois côtés sur ma pièce principale. avant d'y attacher le dernier morceau qui va venir se fixer sur les trois morceaux des trois côtés. Je peux maintenant retourner mon œuvre pour le mettre dans le bon sens et y placer un cube de mousse récupéré, je me souviens plus trop où. Avant de le scratcher à sa place et de refaire la même opération avec ses deux copains. Dernière étape, je vais visser les scratchs sur l'assise. Et voilà mes trois tabourets faits uniquement avec de la récup sont prêts, ils ne sont pas parfaits, mais pour mon atelier ce sera plus que suffisant. Bon alors qu'est ce que ça donne Déjà la première chose, bah, c'est que j'ai réussi à me faire mes trois tabourets et euh, je suis plutôt content. Bien sûr il y a toujours une marge d'amélioration, premier gros fail, euh, pour faire les poignées à l'intérieur, j'ai percé directement là où j'avais mis les vis euh, et j'ai ruiné pas une mais deux fraises, ce qu'il m'a fallu un certain temps pour m'en apercevoir. Donc je note mentalement pour la prochaine fois que quand j'essaye de faire des trous quelque part, j'essaye de faire en sorte que ça ne tombe pas sur une vis, sinon bah, la fraise ou la mèche, elle va faire bobo. Comme vous avez vu, j'ai utilisé des gabarits pour percer les trous en bas euh, et alors ça prend un petit peu de temps de faire un gabarit. Mais quand vous, vous avez justement euh, des choses à refaire à l'identique plusieurs fois, c'est super utile. Dernier pseudo-fail, eh ben c'est sur l'assise en elle-même, donc j'ai, alors ben justement j'ai récupéré euh, un rouleau de sky que quelqu'un à la padaf euh, ne servait plus et qu'il allait balancer et j'ai fait trois assises entre guillemets avec de la mousse. Première chose, la mousse c'est de la mousse bateau que j'avais récupéré je sais pas où, je pense même je l'avais récupéré dans la rue. Donc c'est une mousse qui n'est pas faite pour s'asseoir dessus, qui a tendance à trop se compresser et c'est pour ça que j'ai fait un système avec des scratchs où je peux enlever la mousse et en mettre une autre puisque j'ai bon espoir que dans quelques jours slash semaines, je puisse arriver à trouver une mousse qui soit plus adaptée à une assise, qui soit moins molle et qui permette bah, d'avoir euh, moins mal aux faits-fesses. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand j'ai conçu mon espèce de coussin, les trois premiers côtés ça va très bien puisque tout est cousu, etc. Mais le quatrième côté avec le scratch, bah, en fait, il y, y a des espèces de flaps sur les côtés et je sais pas trop quoi en faire ni comment finir ça. Donc ça c'est quelque chose pour moi à penser, c'est justement au niveau de la conception faire en sorte d'arriver à faire des espèces de pseudo coussins avec des scratchs euh, qui soient fermés entre guillemets. Je ne sais pas exactement comment je vais faire ça mais je vais y réfléchir. Comme vous avez pu le voir, dans cet épisode, j'ai essayé de pousser un tout petit peu plus euh, que le minimum vital. J'aurais pu juste garder euh, trois bois-boîtes complètement basiques. J'ai décidé d'abord de faire des poignées, ensuite de travailler un tout petit peu le bas, de le peindre pour donner un côté rigolo et fun, et aussi de faire cette assise en mousse. Et ben je trouve que, ben, en tout cas, c'est vache... enfin moi je, ça me plaît beaucoup. Euh, c'est des tabourets que littéralement j'utilise tous les jours quand je vais euh, dans mon atelier, Dernière chose, tout ça, ça a été fait avec du matériel de récupération à 100%. C'est-à-dire, les plaques d'aglo, c'est des plaques d'aglo qu'on a utilisées pour recouvrir nos murs et il nous restait bah, des petits restes à droite à gauche. Euh, la mousse, c'est de la mousse que j'ai récupérée dehors euh, au moment des encombrants, je ne sais pas trop quand. Et le sky m'a été filé par euh, une gentille madame de la Padaf. Donc, ça m'a coûté strictement zéro et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà c'est tout pour cet épisode 288, où j'ai fait trois tabourets pour mon atelier. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de réutiliser des matériaux que vous récupérez à droite à gauche pour vous fabriquer des trucs sympas. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes giga big up à tous les barbutipeurs qui nous envoient tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous faire un petit peu de pognon et de proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 288, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.